Bonjour et bonne heureuse année 2018. Je suis Régis Samon, coach marketing spécialiste des PME en difficulté de vente. Alors nous sommes dans la section entrepreneuriat de mon blog, que vous avez l'habitude de, de suivre. Et pour cette première vidéo de l'année 2018, j'aimerais en fait répondre à une question qui m'a été beaucoup posée l'année précédente, c'est-à-dire pourquoi les cadres salariés en Afrique, en Côte d'Ivoire, et en Afrique subsaharienne francophone, peinent à réussir en entrepreneuriat malgré leur euh, fort bagage intellectuel. Souvent, vous, ils ont fait des études euh, supérieures, ils sont, ils sont capés de diplômes, mais ils peinent en entrepreneuriat. Je peux dire d'entrée de jeu qu'il y a une seule raison pour laquelle ils échouent en entrepreneuriat. Ils investissent ou ils, ils mettent sur le marché des business, euh, des, des, des produits. Qui ont très peu de valeur rentable. En, en gros, ils s'orientent mal. Mais ils ne s'orientent pas de leur fait. Ils s'orientent parce qu'ils sont contraints, de par leur éducation professionnelle, de par leur profil du contexte économique, ils sont contraints à s'orienter dans, dans les mauvais business et c'est ce qui fait qu'ils échouent. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ils s'orientent mal? La première raison, c'est que leurs, leurs compétences professionnelles ne sont pas convertibles en produits ou en services les plus demandés sur le marché. Voyez-vous, quand vous prenez les compétences des cadres africains, ils correspondent souvent à des fonctions de soutien dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent, et non à des cœurs de métier. Ce sont par exemple des postes de travail comme directeur financier, chef comptable, auditeur interne, directeur d'achat, juriste d'entreprise, etc. Et même quand ils sont salariés dans des postes qui sont dans le cœur de métier de l'entreprise, des postes opérationnels, ils sont en règle générale cantonnés à des rôles de superviseur, de contrôleur ou de manager. Or, les produits ou les services les plus demandés sur le marché, ce sont des produits que nous consommons tous les jours dans notre quotidien. Ce sont les produits les plus rentables. Des produits que vous consommez quand vous, vous recevez votre salaire et que vous, vous achetez des produits. C'est le riz, c'est la bière, c'est du vin, c'est une aiguille, c'est une ampoule, c'est un rouge à lèvres, etc. Tous ces produits, un cadre de salarié ne sait pas les fabriquer concrètement. Il a peut-être parfois des connaissances théoriques sur le sujet, mais si on le prend là tout de suite, on le sort de son travail et puis on lui dit euh, « Produis-nous du papier toilette par exemple, il ne pourra pas parce qu'il n'a ne, ne pas le savoir-faire technique pour pouvoir fabriquer du papier toilette. » Ou encore « Produis-nous euh, un vernis à ongles, si c'est une femme cadre, elle ne pourra pas parce qu'elle a fait des études universitaires euh, en droit ou en communication, donc elle n'a pas le savoir-faire technique. » Pour fabriquer du vernis à ongles. Donc, dans ce cas, il ne reste plus que très peu de choix de produits à sélectionner pour se mettre à son propre compte. Ce qui nous emmène à la deuxième raison pour laquelle les, les, les salariés peinent à réussir en entrepreneuriat. Alors, du fait qu'ils ne peuvent pas transformer leurs compétences professionnelles en des produits ou des services les plus demandés sur le marché, les cadres salariés n'ont d'autre choix que d'opérer dans deux secteurs le secteur des prestataires de services professionnels et puis le commerce. Alors ces deux secteurs-là, ils ont des inconvénients majeurs pour les cadres qui veulent se mettre à leur propre compte. Ils ont d'énormes difficultés commerciales et je vais vous expliquer pourquoi est ce qui fait qu'ils peinent à réussir dans ces secteurs. Alors on commence par le secteur des services professionnels aux entreprises. Le premier inconvénient majeur de ce secteur, c'est qu'il est très concurrentiel avec un marché qui est potentiel qui est faible. On va prendre un exemple concret. Pour que ce soit clair, on va prendre le cas d'un chef comptable en entreprise qui veut se mettre à son propre compte. Comme il ne n'a pas, pas d'autres compétences que la comptabilité, il décide de monter son propre cabinet comptable pour assister d'autres PME qui n'ont pas les compétences internes à tenir leur comptabilité. Donc, s'il le fait, sa première difficulté commerciale viendra du fait qu'il n'a pas d'avantage concurrentiel à proprement dit. Vous êtes d'accord avec moi que n'importe quel comptable qui travaille en entreprise peut se mettre en, en freelance et puis tenir la comptabilité d'autres entreprises. Donc, il n'a pas d'avantage. Et comme les autres cadres salariés comptables comme lui qui veulent se mettre à leur propre compte ont le même, la même contrainte en termes de choix de business, on va se retrouver avec plusieurs offres qui n'ont pas d'avantage concurrentiel pour les, pour les démarquer. Du coup, notre pauvre comptable, chef comptable, se retrouve en concurrence avec d'autres cabinets capables de faire la même chose que lui. Il sera donc obligé de baisser les prix pour pouvoir vendre ses prestations. Et qui dit baisse de prix, dit moins de marge bénéficiaire, moins de marge bénéficiaire, moins d'argent en tant que revenu d'entrepreneur et puis moins d'argent pour se développer par l'autofinancement. Mais il n'y a pas que ça. Le marché potentiel des services professionnels est faible, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que dans nos économies locales, la plupart de ces services-là sont presque jamais le cœur de métier des entreprises qui les achètent. Par exemple, vous prenez une banque qui contacte avec une société de nettoyage pour, euh, pour le nettoyage et l'entretien de ses bureaux. Vous conviendrez à moi que ce n'est pas le cœur de métier d'une banque, le nettoyage des bureaux. Ainsi de suite. Et vous prenez la plupart des services professionnels, ils sont dans ce cas-là. Et ce qui aggrave euh, votre cas, c'est qu'en Afrique subsaharienne, la plupart des marchés sont dominés par les multinationales et non les entreprises locales. Donc, selon les statistiques nationales, elles sont en moyenne 20% qui produisent 80% du PIB national. Donc, ce sont également elles qui ont les, le, la plus grande capacité financière pour acheter des services professionnels à des marges, avec des marges bénéficiaires importantes. Par contre, les PME, qui sont nombreuses et qui représentent 80% du, du paysage des entreprises, et c'est elles à contrario, qui ont plus besoin des services professionnels, mais qui ont très peu de capacités financières pour acheter, comme les multinationales, à de très bons prix. Donc, finalement, notre entrepreneur-chef comptable se retrouve dans un marché avec, d'une part, de grandes entreprises capables d'acheter des services professionnels à des prix intéressants, mais qui sont en nombre euh, insuffisant, qui sont peu, et puis, d'autre part, de nombreuses PME qui ont, par contre, un fort potentiel en termes de besoin de services professionnels mais qui ont une faible capacité financière. À cela vient s'ajouter l'offre abondante accentuée par l'absence d'avantages concurrentiels. Donc tout cela, dans ce, dans ce melting pot-là, tout cela pousse les entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur des services professionnels à baisser leurs prix, à vendre leurs compétences professionnelles pour des miettes de pain ou encore à vendre parfois à crédit à des entreprises qui exigeront de longs délais de règlement, ce qui va engendrer souvent des tensions de trésorerie et un frein pour leur développement. Alors, le deuxième secteur dans lequel les cadres sont contraints d'opérer, c'est le commerce. Le commerce, c'est tout simplement le fait d'importer ou d'acheter un produit ou un service ailleurs pour le revendre sur notre marché, puisqu'on n'arrive pas à le produit nous-mêmes. Donc, beaucoup de cadres se lancent dans le, justement dans le, dans le commerce par manque de compétences professionnelles pour fabriquer leurs propres produits. Mais malheureusement, cela demande de grandes compétences professionnelles euh, technique en vente, et même une passion pour la vente. Il faut vraiment aimer la vente pour réussir dans le commerce. Parce que dans le commerce, les marges sont en général très minimes, sont très petites, et donc c'est sur le volume que vous gagnez, sur le volume de vente. Malheureusement, nos cadres ont très peu de compétences pratiques en vente ou en marketing, donc ils vendent très peu et ils n'arrivent pas à se développer et même à couvrir leur charge d'exploitation. C'est qui fait qu'ils abandonnent très vite au commerce. Moi, je pense que voilà, à mon avis, les raisons pour lesquelles les cadres africains, surtout en Afrique subsaharienne francophone, peinent à réussir en entrepreneuriat. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous qui voulez avoir une orientation sur comment réussir en entrepreneuriat ou comment vendre vos produits, abonnez-vous à ma page Facebook ou sur mon site Internet ou sur ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir les différentes vidéos. Et puis, spécialement sur mon site Internet... Vous allez pouvoir télécharger gratuitement un livre d'orientation clair qui s'intitule Les deux clés universelles pour réussir en affaires. Ce livre-là va vous donner les secteurs les plus profitables pour démarrer en affaires et puis une vision sur comment rentabiliser son business. Alors je vous dis à ciao, ciao pour une prochaine vidéo et bonne heureuse année 2018.